Salut à tous, amis fidèles de Corsair TV. Nous sommes ici, Chaussée de Mons, pour cet épisode 5. Un dernier épisode de votre émission préférée avant l'été. Plein de nouvelles du quartier, mais aussi d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là eh bien, on est en train d'accrocher des œuvres d'art faites par des enfants du quartier de Kureguem et des environs, qui a été réalisée avec Build and Storm, dans le cadre de Park Design, Donc, il y a une grande action artistique sur des friches le long de la zone canal Et on voulait aussi par la même occasion, exposer des œuvres d'enfants et pour faire une sorte de petite, euh, de petite blague, euh, avoir des enfants sans prétention et des artistes européens mondialement connus, presque. Et, euh, et voilà, de faire un complément et aussi pour enjoliver euh, la chaussée de Mons et son artère commercial. Je vous encourage, je vous souhaite bonne chance. C'est gentil monsieur, merci beaucoup. <rire> bonne journée. Merci par moi hein. Merci Adrien. Mais Park Design, qu'est-ce que c'est Réponse dans cette émission avec un premier reportage sur cet événement et puis plein de nouvelles fraîches, une nouvelle salle de cours d'alphabétisation, le lancement du clip de la t les voitures, hop, sur le canal, et c'est Guido qui le dit, et un potager collectif à Scarbeck. Et en parlant de Scarbeck, cette émission estivale vous sera présentée par des parasites venus de cette contrée lointaine au nord de la ville. Les parasites ont envahi nos studios pour présenter leur émission télé Caméra Quartier, un succès qui totalise 180 000 vues sur YouTube. Mesdames et messieurs, je vous présente les présentateurs du mois. Caméra Quartier en direct avec Corsair TV. C'est parti Caméra quartier c'est quoi C'est une famille avant tout. Caméra quartier en fait c'est. C'est vraiment ça. C'est une famille dans laquelle on a eu l'idée de un peu comme Corsic TV, de casser un peu les clichés du oui. quartier. Mais euh, on fait ça avec un groupe de jeunes qui s'appelle Les Parasites. Et Les Parasites, vous pouvez me présenter Les Parasites Les, les Parasites, c'est euh, juste des comédiens de ce quartier. Et bah, on essaie de, de viser un peu tout. Hein. On vise dans l'humour. bientôt on, on va essayer dans d'autres euh, spécialités. spécialités. On espère qu'il serait beaucoup à nous soutenir. Merci. Au revoir. C'est pour le making of, tu veux donner tes premières impressions bah écoute, euh, Je suis assez impressionné par euh, le, euh, les moyens de projection qui ont été mis en, en place pour votre camarade. Donc euh, voilà, assez impressionné. De Ça change surtout d'enfant tourné. Mais c'était comment avant Il bah, y avait, avait les moyens du voir quoi. Ça change beaucoup. Bienvenue. Ouais, merci. <rires> <rires> tu vois, tu vois pas. Tu me vois Tu me vois là Dommage. Et là, tu me vois du tu... coup. Là, là, oui. Ouais. Okay, là. Juste un petit room des fois. Un Une allergie. Aux Arabes Ils ont dit c'est du C'est Ça va, Ça va vous... encore, tranquille. Elle est où la vieille cour quand on avait cour toute pourri là-dedans. On courant. Non Viens, je t'expliquais. Ils ont ramené des architectes, uh -huh. des habitants du quartier, tout le monde a travaillé ensemble. Ils ont fait un truc de dingue. Regarde, dingue Je fais ça... un truc de dingue. Il y a tout, il y a tout. Il y a des espaces de jeu, des espaces de détente, des potages, il okay. y a tout. Tout ce que tu veux. C'est Je moi te moi. fais visiter ou quoi oh, vas, -y. vas -y. Viens. On peut s'arrêter à hein, <rire> un moment je crois, il faut se mettre à côté. Ici on est en train de les aider, vu qu'avant la plaine elle n'était pas très belle, maintenant on est en train de les aider pour la ranger, pour qu'il l'améliore. Ici là comme vous voyez on a fait un truc de foot. Là ici on a, on a fait des plantations partout autour, des végétations. Et voilà Et on va On va ouvrir un. Un parc, un parc pour, pour, euh, pour les gens qui viennent ici. Les gens du un, quartier. C'est un projet pour que les gens viennent se détendre. Mais pas les boudoirs. En fait, on construit des meubles, pour que les gens quand ils viennent ici, ben, en fait, c'est un petit parc pour que les gens ils, ils soient bien loin, quoi, de loin, du Il y a même le de, la salade. Parc Design est une biennale d'aménagement d'espace de, public initié par la ministre bruxelloise de l'Environnement et qui est un projet donc de Bruxelles-Environnement. Habituellement, c'est un concours destiné, destiné à des jeunes designers pour du mobilier urbain dans les parcs. Et l'édition 2012 a pris une autre forme. Le projet a été euh, euh, rediscuté ou repensé euh, plutôt sur une euh, réflexion plus approfondie des espaces publics et des espaces verts en ville, avec une typologie spécifique de travailler sur les espaces délaissés et les terrains vagues dans les quartiers de Cureghem et de Molenbeek. Ici, particulièrement au Kuro Hall, on travaille en collaboration avec l'association Vie Associative qui avait une magnifique cour à sa disposition ainsi qu'un espace ici derrière qui donne sur la rue du Compas, qui n'était jusqu'ici pas aménagé et donc l'idée euh, a été de proposer des interventions sur ces deux espaces. Dans un premier temps, donc l'intervention sur la cour par un collectif allemand d'architectes qui s'appelle Rome Labor, qui vient de Berlin, euh, et ici plutôt un projet de jardin, un espace partagé euh, destiné à la rencontre, au partage, autour d'un potager, euh, d'un espace de vie plutôt euh, agréable, dans un petit coin euh, isolé euh, du quartier. toujours le même problème avec toi. C'est pas de ma faute, il y a trop de lettres. Tu connais pas les SBL Uflet. Non, c'est quoi ça Ils viennent d'inaugurer une nouvelle classe d'alphabétisation. Pourquoi tu me prends Ah, je suis pas un ben bêta, moi. Passe-moi quand même l'adresse, j'ai un copain à moi qui a des problèmes. Ah, qu qu'est-ce tu raconte Regarde plus le reportage. Bonjour, aujourd'hui c'est l'inauguration de la nouvelle classe d'alphabétisation à IFLET au 30 rue Docteur de Mirsman, et donc nous avons pu obtenir ce, ce local via l'antenne de quartier qui arrivait à terme euh, le 31 décembre 2011. Euh, c'est passé donc au collège, et là-dessus nous sommes très fiers de notre travail car nous avons énormément de demandes, et le cours d'alpha se passe très très bien, donc du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi. كيجي تعلم نتعلم باش نعرف هذه في بلجيك يعني القانون دياله الاماكين دياله مثلا المجازات سملكومين طبيب كيفاش نقضي المصالح ديالنا كيفاش نمشي وليكول مع ولادنا كيفاش نتعامل مع الناس كل شيء il faut dire que la plupart des femmes qui, euh, qui fréquentent l'école ici euh, sont d'origine étrangère. Euh, et donc, c'est des femmes euh, bon, qui, qui sont un petit peu perdues, on va dire, entre guillemets. Et donc, elles veulent, la première des choses qu'on leur demande ici, une fois en Belgique, c'est d'apprendre la langue. Donc, ce n'est pas évident pour elles. Et j'ai fait l'ordinateur pour les, les parler avec ma, mes enfants au Congo et je vais tout, chercher tout pour les cours de français. Moi, j'essaie en tout cas de, de les, de, de leur faire comprendre, voilà, premièrement, que c'est un devoir d'apprendre de, de, de, la langue ici, parce que euh, voilà, vous avez choisi, ou même si vous n'avez pas choisi de vivre ici en Belgique, euh, vous avez le devoir d'apprendre la langue pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Avant, ils ne connaît pas beaucoup de choses. et Ici, ils prennent beaucoup de choses pour le pays de Belgique. Mon pays, euh, le deuxième. Le deuxième, mon pays. <laughs> Ça se limite pas seulement en alpha en fait, ici on fait aussi parfois de, un petit peu d'éducation permanente euh, parce qu'il le faut, de toute façon on est obligé, quand on donne des cours d'alpha, parfois on vire et on se retrouve en train de leur donner des cours aussi en éducation permanente, de citoyenneté aussi. Euh, voilà parce que comme j'ai dit au début, c'est des femmes qui sont euh, un petit peu perdues, donc euh, dans un pays qu'ils ne connaissent pas très bien. Et même s'ils ont leur mari, leurs enfants et tout ça, euh, voilà, euh, la famille n'a pas vraiment le, le, le temps, ni, le, ni les moyens parfois de leur expliquer et voilà, de leur donner du temps pour leur expliquer, leur dire voilà comment il faut euh, voilà, comment c'est la Belgique, comment il faut vivre, comment, pourquoi les gens sont comme ça, voilà, beaucoup beaucoup de choses en fait. Ça fait mal de ne pas pouvoir s'exprimer et euh, ça fait mal parce que ah. tu les vois là, elles sont donc là en train d'expliquer, on voit qu'elles veulent et tout. Des endroits comme ça, il faut, il faut, Il faut qu'on les aide pour qu'elles puissent évoluer et qu'ils ont plus de moyens pour pouvoir faire encore plus de choses. Moi, je suis vraiment émue. C'est gentil. Je suis très émue, je suis très émue, je suis très émue. Je suis très émue, je suis très émue. Je suis pas trop émue. Je suis très émue. Je suis très émue. Je suis très émue. Je pas Je Ça va Wadou Enfin, tu es là. Tu as mis une heure avant de venir. c'est normal. Il y a tous les semères morts qui bloquent la rue Evert. Ouais, mais c'est la rue Evert. C'est la rue des semères morts. Tu connais pas Guido Non, je connais pas Guido. Qui, Guido, qui, il a parlé par rapport à ça. Il a même trouvé une solution. Tu sais quoi Non. Tout ça, tu le mets sur le canal. Dans le canal Sur le canal. Je sais pas... Je savais... Tu connais pas Guido Non, je connais pas. Je tu connais dis. pas Tu sais pas c'est qui ben, regarde. Transporter les voitures, peut-être faire sous les semi-remorques, pourrait parfaitement faire sous les bateaux, les études ont été faites, il faut les mettre en valeur, il faut une décision politique pour le faire, de manière à que les péniches viennent ici, s'accostent contre le quai en question et qu'on débarque les voitures à l'intérieur du bateau. Ça veut dire tous ces semi remorques que vous avez vus n'auraient plus de raison d'être puisque tout fonctionne par bateau. Vous voyez Et donc on libère le quartier, la charge de quartier, tout à fait important. Ici on peut voir deux types de portiques vraiment intéressants qui méritent absolument un classement. Celui de gauche, c'est celui de droite pour l'instant, il est double. Et nous allons voir tantôt que c'est un pont roulant qui vient d'intérieur de et qui arrive au-dessus du canal. De là, les grues descendent dans les bateaux, chercher les marchandises pour les ramener au-dessus, passer au-dessus de la route, qui en principe était protégée à l'époque, de manière à la marchandises soient déposées dans les grands hangars qui sont là. C'est une fonction essentielle. Il faut absolument revenir à ça pour une série de choses. Parce que d'abord, c'est payé. Ah, ça a plus que 100 ans et je sais, attends, ça a été construit ici en 1900, 1832, donc je dis, il y a le temps que c'est fait. C'est amorti dix fois, il n'y a plus qu'à entretenir, enlever les bouts, repeindre les quais, réparer de temps à autre. Donc ça ne coûte plus rien que l'entretien. Il y a un bonhomme au pont et un bonhomme à l'écluse. C'est rien du tout. Et donc vous pouvez porter des bateaux et des bateaux les uns derrière les autres qui le font. Ils le font en France déjà, donc ça veut dire que quelque part, c'est pas nouveau du tout. Donc on peut en reconstruire comme ça pas mal qui permettrait vraiment de reprendre la voie d'eau comme un axe de transport de marchandises. Et arrêter de mettre lots et des machins comme ça au bord du canal, c'est une voie de communication marchandise. Ce canal a une fonction économique avant tout, et pas euh, rien que promener de petits bateau comme certains rêvent de le faire. Ça va C'est clair assez pour toi J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas hey, Écoute-moi. J'ai des. Quoi Mais si t'as des problèmes de plantation, on bah, va Ouais. Pourquoi il y a quoi à Y'a Il y a un potager collectif. On peut planter Bien sûr. T'es sûr tu... Ouais, ouais. T'es un tueur, feu. Où ça, C'est Ça, Rimazui C'est pas loin de 5 mais... C'est oh. pas de la parole en Non, en non, non, en plus ça a été créé par la SBL co Mais on peut planter Bien, bien sûr. Allo, cous. Ouais, j'ai une enroule de plantation. Hey, je te promets, on peut planter aussi des tomates, des fraises, tout ce que tu veux, des pistaches, des palmiers. Euh, on essaye de mettre en place un potager collectif où les habitants du quartier peuvent venir, peuvent euh, s'occuper de leur bac de culture pour produire, euh, pour cultiver des fruits et légumes. Euh, maintenant, euh, on est en plein de, euh, au milieu de la mise en place, on vient de mettre ou euh, d'installer les bacs de culture euh, et maintenant euh, on invite les habitants d'occuper des bacs de culture, de cultiver leurs propres leur propre fruits et légumes. Madame, euh, je ne sais pas, je l'ai trouvé debout. Je l'ai ici, mais normalement je vais le mettre. Dans sa place. et va... C'est moi qui l'avais. Hey, planté, hein. À -Vie, dans le quartier, il y a une, une manque d'activité pour les jeunes, surtout pour les jeunes entre 12 ans et 18 ans. On remarque une très forte intérêt. Euh, des enfants du quartier, D dès qu'on est là, ils viennent, ils demandent « est-ce qu'on peut vous aider avec quelque chose Est-ce qu'on peut arroser les plantes ?» Et donc, euh, je crois qu'il y a vraiment euh, de la place pour un potager, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les habitants. On voit que les passants, euh, ils, ils aiment quand même euh, passer par les bacs de culture au lieu de faire le tour qu'ils qu font normalement. Tu guides un peu euh, le but initial, c'était de, lance, pas seulement lancer une dynamique euh, de jardinage, de convivialité, mais aussi d'introduire plus de verre dans le quartier. Donc maintenant on a commencé avec ce potager qui est juste à côté, l'antenne du quartier, mais il y a certainement du potentiel pour élargir le site euh, aux autres, à, à des différents euh, lieu dans les quartiers. Euh, donc ça c'est aussi important de savoir que c'est un projet transitoire qu'on a mis en place euh, pendant trois ans donc jusqu'à fin 2014. Après c'est à voir comment on peut intégrer ou faire intégrer ce projet potager dans le futur aménagement du parc de la Seine. Donc il y aura certainement moyen d'élargir l'espace de potager. J'ai des graines Plein de graines je Au revoir. Au revoir. Ah, Marc, je crois que c'est. Tu sais pas rester un petit peu sérieux. Excuse-moi, excuse-moi, je croyais que c'était une photo. T'es es trop beau. Pas une photo, c'est une représentation d'un groupe. Quel groupe La t Team, le jeune groupe d'Underlect. Et ils font quoi, ceux-là Du rap T'as pas entendu Ils vont pas sortir un clip bientôt Ouais, ils ont tourné dans les locaux de Corsair TV. Ils vont, ils vont sortir le clip au mois de septembre pour la rentrée. Ils parlent de bouffe. Non. Ah euh ]开始. attends deux de pâtes non attends, sandwich un burger poulet oui. coca non coca oh, de l'eau Ouais de l'eau Putain ah. je sors de trop fort Donc je m'appelais et vous êtes dedans, temps Vas-y vas-y chute vas-y ouais. allez les gars 1 2 3 À mon goût trop me sent coup mais pas à ce stade Bougez hein Quand de gens meurent dans la sécheresse No, no, no, no est précieuse. les de nos No, no, no, no est précieuse. Tant de gens meurent dans la sécheresse. No, no, no, no, no est précieuse. Donnez-leur un écoutez tous les nos Leurs cris, leurs pleurs, leur sécheresse leur malheur Donnez-leur un écoutez tous les nos Partageons nos richesses d'ici et d'ailleurs. Donnez-leur un peu écoutez tous les leur Leur...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 et voilà, maintenant vous mourrez d'envie de voir le prochain clip de la t -Team. Eh bien, il faudra attendre. Il faudra attendre début septembre et la prochaine émission de Corsair TV. D'ici là, passez un bel été et on se retrouve à la rentrée. Ciao